What's up, gens de J'espère que vous allez bien sur le jeu Parce que je n'ai pas la l'amis aujourd'hui, les amis. On est sur Aïe, Pixel. Et aujourd'hui, les amis, je suis très, très, très content de vous présenter cette nouvelle vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on va revoir un peu le système qu'on avait fait à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez, les amis, mais on avait euh, fait. Euh, une vidéo sur les magma cubes Comment gagner de l'argent avec les magma cubes Et là j'étais en train de créer une nouvelle forme Je me suis dit, hm, quelle idée je vais faire une nouvelle forme Je me suis dit, pourquoi pas rec Et là j'étais justement en train de la build Donc je vais vous expliquer un peu mon, mon, comment moi je l'ai fait euh, Dans ma tête pour l'instant Et puis si je fais des changements dans le futur ou quoi Je vous dirai, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure façon De faire de l'argent, c'était les blazer Et là vous allez me dire, oui mais icons, les blaze au chat ça, ça vaut pas rien Oui, ça vaut rien les blaze euh, Pauler donc les blaze, si vous voulez les blaze, les blaze powder. Qu'est-ce qu'il vaut? C'est les blaze powder enchantés et les bâtons de blaze enchantés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va y revenir un peu plus tôt, un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va regarder comment créer cette magnifique farm. Donc, c'est très simple, les amis. J'ai fait euh, du 15, je crois que c'est du 15 par 7 euh, par 8. Donc, euh, par 7 de cobblestone. Et ensuite, le dernier, la dernière ligne, c'est euh, des euh, hooper. Parce que vous allez voir, quand le blaze va mourir dans l'eau, parce que vous savez que les blaze meurent dans l'eau, euh, ils sont le feu contre l'eau, bon bref, voilà, on va pas vous expliquer. Vous voyez, le blaze, il va aller là, il va se diriger dans mon... Aaaaaah <rire> J'avais oublié que j'avais plus de potions. Donc il va se diriger dans mon hooper, dans mon système de hooper que j'ai fait pour l'instant, il est très petit. Donc pour l'instant, tous les hoopers s'en vont dans une direction, ils s'en vont vers ici et qu'ils récoltent ici. Ça fait à peine 5 minutes, 6 minutes même pas, on a déjà 2 stacks, 3 stacks ici. Donc, on va voir, je vais vous montrer ce que je vous disais. Donc, on peut crafter des Blaze Powder enchantés. Voilà. La Blaze Powder enchantée sert à quoi Elle sert soit à faire euh, des potions de Force 5. Donc, ceci, je ne sais plus je j'en ai dans mon potion bag. Ceci, donc, elle vous permet de faire ce, ces potions-là avec de la Glowstone enchantée. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais nous, on va vraiment s'en utiliser pour les vendre. Là, vous allez me dire, ouais, Michael, je... ça vaut rien. Vous avez raison, les amis. Vous avez raison. Mais... Attention, faut savoir deux choses Avant, on va, on va terminer, je vais juste vous dire qu'il faut faire attention euh, pour mettre assez haut Et mettre deux couches pour pas que les blazes aillent de chaque côté Si jamais euh, c'est trop étroit, si votre truc est trop étroit Mais euh, vous n'êtes pas obligé de mettre deux toits Comme vous voyez, moi je vais pas mettre deux toits Vu qu'ils peuvent pas s'envoler euh, Et puis ils vont pouvoir rester là comme ça à chaque fois Et je vais toujours pouvoir rajouter des minions au milieu ici Donc j'aimerais bien euh, upgrade, j'en ai un qui est seulement niveau 2 Lui, il est niveau seulement 2 euh, donc j'aimerais bien les upgrade, donc on va sûrement les garder pour upgrade. Donc maintenant on va aller à la partie la plus intéressante, donc celle qui est... Pourquoi vous êtes ici? Pour... Parce que ça fait énormément d'argent. Donc si nous prenons une calculatrice, vite fait, nous faisons une Blaze Powder vaut 1440. Donc on fait 1440 x 64, ça nous donne un total de 92 160 pour un stack de Blaze Powder enchanté. Ce qui est énorme, mais... C'est pas tout, les amis, parce que si vous avez 5 stacks de blaze pendant enchanté ou 3 stacks et demi, on va dire, vous pouvez crafter ce qui s'appelle la blaze road enchantée. Et là, vous allez me dire, oui, Americans, il euh, faut quand même débloquer les blaze road. Oui, il faut débloquer les road, les amis. Mais là, c'est là que vous allez voir que le prix est énorme. Comme vous voyez, 32 pour 100, 115 000 à l'HDV, ça vaut toujours un peu plus cher, les amis. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est la blaze road. Regardez, 300 000. 300 000. Euh, elle est pas là. 500 000 pour deux. Les prix sont énormes, les amis. Je vous promets, et je, je jure sur la tête de ma mère, qu'il y a des rods des fois, qui partent à 900 000. Et je rigole pas. Il y a des screens dans le Discord de mon, de mon Discord Pixel. Il y a des screens de une rod qui est partie à 921 000. C'est insane. Les gens, ils, ils les veulent. Pourquoi Donc déjà, pourquoi les gens veulent des bâtons Blaze Parce que c'est avec ces bâtons Blaze-là qu'on peut effectuer des potions de force 8. Euh, et les potions de force 8, c'est les potions les plus cheatées du jeu euh, jusqu'à maintenant parce que c'est eux qui vous donnent le plus de crit damage et le crit chance lorsque vous les avez sur vous. Donc, euh, par exemple, si j'avais pris une crit, potion, une crit damage, je pourrais être à peut-être 500 en ce moment-là. C'est vraiment, vraiment énorme. Déjà qu'avec mon épée, je crois que je suis à 450, avec, avec la force 8, on pourrait faire énormément de dégâts, mais vraiment un truc de malade. Et c'est pour ça que euh, les bâtons de blaze partent super chers. En moyenne, un bâton blaze va entre 300 000 et 900 000, bien sûr, ça dépend vraiment de l'offre et la demande. Parfois, le, là on est le week-end, donc ils sont un peu moins chers, mais la semaine, ça peut valoir encore plus cher parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui en veulent pour faire des dragons. Les gens utilisent des string 8 pour faire les dragons et ça prend quasiment rien à faire, les amis. Regardez, vous avez vu, ça m'a pris quelques petites minutes de faire ça. Et puis on a déjà plein de blaze road. Le seul truc qui est long, ça va être d'upgrade les blazes. Donc je crois déjà que j'en ai un niveau 2 ici. Mais celui là je l'ai 5 qu'on avait déjà. Euh, 4 ici. 4 ici. Lui, il est plus haut, je crois. Lui, c'est le 6. Je crois qu'il est 6. Non, 4 aussi. Euh, lui les deux Donc pour l'upgrade ça prend quoi 40 blazes Vous voyez ça coûte quand même assez cher des upgrades Mais vous restez ici Vous les tapez vous même euh, un peu avant Et puis vous, le temps des de upgrades Et ça devrait pas être très très long euh, On en a déjà 54 quoi, C'est vraiment pas long Et de toute façon j'ai des blazes déjà ici Donc je vais tuer ceux-ci Et je vais déplacer mon pad juste après Donc en fait non ils ont tous dispo. Ok c'est bon, ils ont tout dispondre quand on quitte l'île, je crois qu'ils ont dispone, vu qu'il y avait aucun mob autour, aucun minion autour. Donc euh, je vais faire, me euh, mettre mon téléport pad ici, je vais faire change destination. Il faut qu'elle ça, sa... non pas la couleur, c'est la, non what what am I doing? Euh, je je sais plus c'est quelle couleur. Ah oh, sapristi, j'ai oublié la couleur les amis. Merde. On va aller jeter un coup d'œil vite fait c'est quoi la couleur du téléport pad les amis? Ce sera pas bien long. Euh, donc, euh, j'ai mis ici pour les... Voilà, dans les monstres. Donc, c'est purple to black. Donc, là, il faut aller sur purple. Euh, purple, voilà. Et là, normalement, ça devrait nous amener en haut. Voilà. Le tour est joué. Donc, euh, je vais faire ça pendant quelques instants. Pourquoi il y a une araignée qui s'est rendue là? Aucune idée pourquoi l'araignée est là. Mais, euh, on va éclairer un peu à l'extérieur pour pas qu'il y ait d'autres mobs mo qui spawnent. Et les blazes, de toute façon, vous savez qu'ils s'en battent les couilles des... Euh de la lumière, donc c'est plutôt intéressant, c'est pour ça que je vais mettre de la vitre ici au-dessus pour pouvoir observer, mettre des lumières sur le côté. Mais voilà, je voulais montrer la nouvelle méthode pour se faire à peu près 1 million de coins euh, assez rapidement. Donc je ne sais pas exactement combien de temps ça prend pour se faire les 1 million de coins, mais je vais vous avouer qu'à peu près une heure, je crois qu'avec 5-6 millions, une heure, vous allez au moins avoir 300 000, donc je vais dire, on va dire peut-être 100 000 pour 10, 15, 20 minutes, on va dire ça. Voilà les amis, je voulais juste vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer ma nouvelle technique pour me faire de l'argent plutôt facilement. Et comme vous avez sûrement dû le voir, euh, ça m'a grandement aidé les Blaze road en fait. On m'en a donné beaucoup et je les ai vendus. Et comme vous voyez, on est à 90 millions dans la banque. En plus d'une épée à 50 millions, euh, la à soir, 50 millions, plus mon armure à 50 millions. Donc oui, on est vraiment déjà bien remonté, même en, après avoir dépensé 50 millions. Euh, sur la Sword. Sur ce, les amis, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Skyblock de Pixel. Ciao, ciao!